Alors, Christophe, euh, tu sais qu'on aime bien demander aux chatons. Les chatons sont les abonnés à la chaîne. On aime bien leur demander parfois de manifester leur approbation, leur désapprobation. Est ce qu'ils en veulent plus Est-ce qu'ils en veulent moins Bon, parfois, c'est pas clair. Là, c'était super clair. Euh, ils ont bien aimé l'anecdote avec la gauchiste. Tu te souviens de la gauchiste qui me rappelait quelqu'un la fameuse, je ne sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Valentina, ou je ne sais plus, bon bref. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Deuxième, j'en ai pas 50, hein, je vous préviens, euh, ne m'en demandez pas toutes les semaines. Euh, par contre, j'en ai eu une deuxième sur la même période. C'est le moment où on vous, dit, euh, on vous parle des offres en cours, et là ça va être très très court, sans jeu de mots, parce qu'il n'y en a pas. Exactement. Cette offre refuse. Non, pas de, pas de promo. Mais il refuse vraiment euh, viscéralement. C'est-à-dire que je le vois, il est vissé sur sa chaise. Il est en antagonisme total. Il est complètement défiant. Il m'interdit me, il me, il me de vous accorder des réductions sur ma bibliothèque de séminaires. Ce sont les contenus payants. C'est là où on bosse sérieusement. Parce que là, on dit, Christophe, bon, toi, tu bosses parce que je te paye. Mais on est bien d'accord que là... Je blablate, il y a trois lignes de préparer, etc. Ce ne sont pas vraiment des cours didactiques avec des parties et des sous-parties, des exemples, etc. Vous en aurez peut-être, peut-être à Halloween, Black Friday et Noël. Euh, en tout cas, allez déjà parcourir et euh, éventuellement, pour ceux qui peuvent, qui peuvent se les offrir, les télécharger. Et euh, pour ceux qui ne peuvent pas encore se les offrir à, à plein tarif, mettez-les de côté. Comme ça, dès qu'Halloween arrivera, vous saurez quoi, à quoi prendre, Christophe. Alors, Christophe, la gauchiste. Alors, celle-ci, euh, les anecdotes personnelles de Tonton Stéphane. Euh, celle-ci, elle est encore plus... Je pense qu'elle est... elle va en agacer certains, en faire rire d'autres. J'étais chez mon chiropracteur, voilà. J'étais chez mon chiropracteur qui soigne, enfin qui soigne, non. C'est plutôt des visites de courtoisie qu que je lui fais parce que j'ai résolu mes problèmes de dos il y a maintenant des années mais on fait plus une espèce de suivi, c'est une méthode un peu holistique. Vous savez l'holisme, c'est quand on n'attend on pas forcément d'avoir mal pour résoudre la crise, mais on y va, on consulte régulièrement quand tout va bien. Voilà. Donc C'était une de ces visites de courtoisie et au cours de laquelle, donc c'est une pratique c'est une méthode qui n'est pas exclusive. On n'est pas seul avec le, le, le praticien, on peut l'être, mais il peut y avoir deux ou trois personnes dans la, dans la, dans la, dans la salle. Tout le monde est habillé. Euh, on enlève simplement ses, ses chaussures et sa ceinture et on est allongé sur une table et on doit respirer ou, faire des, ou subir des, des manipulations ou, ou faire soi-même certains mouvements. Et donc, je suis habitué à ce que rentre ou sorte pendant ma séance quelqu'un, et ça ne me dérange pas, c'est l'esprit de cette méthode dont j'avais déjà dit que je parlerai un jour, je vous ferai un jour un package avec la méthode et également les mouvements d'assouplissement et de musculation du dos euh, nécessaires pour les grands et les ectomorphes comme moi, pour résoudre leurs problèmes de dos. Manifestement, un jour, alors que je... Enfin, hors, de ma, hors de ma vue, dirait euh, qui tu sais, hors de ma vue, rentre une fille, euh, quel âge avait-elle Je l'ai... Elle avait, je sais pas, 30 ans, mettons, et euh, donc elle s'allonge, et donc évidemment quand je me relève, ben je, vois un, un, je vois même pas son visage, je vois des cheveux, je vois un cœur allongé, je fais pas attention, et je sors. Et on s'écrit parfois entre les séances avec mon chiro qui est très sympa, qui s'appelle Anthony. Et un jour, il m'écrit, euh, écoute euh, Stéphane, il euh, y a telle cliente euh, qui, te trouve, qui te trouve stylée, euh, euh, si tu veux, je vous mets en contact. Sur le moment, évidemment, tu passes en revue les gens que t as croisés là-bas, tu dis, ah, qui ça peut être, qui ça peut être, qui ça peut être. Personne, et je me dis bah ça doit être celle qui était allongée à côté de moi mais que par définition j'ai pas vu donc je me suis dit c'est un peu la loterie donc je, je réponds à Anthony euh, ah euh, fais pas le cachottier euh, dis-moi qui c'est il me dit bah il, il la décrit il dit elle est comme ça comme ça elle était habillée comme ça et puis euh, écoute euh, va la voir euh, je vous mets en contact etc bon j'arrive pas à me la remémorer hein. je ne la remets pas comme disait mon tonton je ne la remets pas et je me dis, écoute, au pire du pire, Christophe, qu'est-ce que ça coûtera Ça coûtera une glace un dimanche après-midi, euh, je veux dire, euh, et au pire du pire, euh, j'écourte, quoi. Bon, alors j'ai écourté, mais je ne pensais pas à ce point. Donc, nous arrivons euh, chez le glacier que, que j'avais choisi, avec son accord, ça l'a rangé pour le quartier, etc. Euh, on se retrouve devant, comme c'est un glacier assez couru, il y avait le, un petit peu d'attente, ce qui nous permet d'échanger de, deux trois phrases pour briser la glace. Elle était comme je me l'attendais, c'est-à-dire insignifiante physiquement, parce que en général, quand quelqu'un qui est ton type, quand quelqu'un qui est ton genre est dans la même pièce, tu le sais, tu le sens. Ouais. Donc si je ne l'avais déjà pas, ma... enfin, je, je, je ne m'attendais pas à être charmé ou particulièrement soufflé. Par définition, pour être charmé. Enfin, euh, si, si, si charme il y avait eu, je l'aurais senti, je l'aurais vu, je l'aurais perçu du coin de l'œil. Donc physiquement, elle était anodine, mais encore une fois, euh, les gens anodins ont leur charme. Hein. Je ne rejette pas les gens euh, sur leur physique, et puis c'est assez subjectif, ça dépend de qui nous a charmés ou plus par le passé, donc euh, c'était pas vraiment la, la question. Je me propose d'aller chercher les. Donc les tables sont à libre disposition chez ce glacier, et il euh, n'y a pas de service ou quoi, donc je lui dis, écoute. Euh, « Répartissons-nous, prends une table et euh, je t'apporte les, les glaces, dis-moi dis ce que tu veux. » Elle euh, semblait connaître la maison, donc elle me dit deux parfums, un assez classique et un un peu moins. J'attends, je commande, etc., je paye. Et, et en fait, machinalement, en même temps que je lui disais euh, « je m'occupe des glaces, garde la table », j'avais laissé mon porte, j'avais, C'était en été, il faisait chaud. Et donc, je m'étais débarrassé de, mon, de mes pièces ou de mon portefeuille, enfin, quelque chose de précieux que j'avais dans la poche. Mon portefeuille, je crois. Je l'avais laissé sur la table en lui disant, reste à la table. J'avais mis mes lunettes, mon portefeuille, je crois, peut-être même mon téléphone. Reste à la table, je m'occupe des, des glaces. Non, mon téléphone, puisque mon portefeuille, je l'avais avec moi pour payer. J'avais mis mon téléphone et mes lunettes sur la table en, en disant, elle sera là. Et son parfum, un de ses parfums n'était pas dispo. Je me retourne pour lui dire « qu'est-ce que tu prends à la place d'eux ?» Et là, je ne la vois pas. Et je vois par contre une table vide au milieu d'une cohue, enfin d'une pièce quand même densément remplie, avec mon téléphone portable et mes lunettes de soleil posées exactement là où je les avais laissées. Donc là, j'avoue que c'était tellement surréaliste que je me demande si je n'ai si pas une, une hallucination si je ne me confonds pas avec une autre table. Donc je me dis, c'est bien la même table, c'est bien le téléphone de la même couleur. En plus, j'ai un téléphone d'une couleur particulière. Euh, par hasard, par hasard c'est une coïncidence. Euh, le téléphone de la même couleur, les lunettes de loin, j'étais à 5 ou 6 mètres, semblaient être exactement les mêmes, c'était la même table. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Elle s'est faite enlever, ou Qu'est-ce qui se passe Donc, j'abrège, je, je me dépêche, je, je récupère les glaces avec un, un œil un peu épouvanté sur mon téléphone, histoire qu'ils ne, qu ne disparaissent pas. Je reviens à la table, et là je la vois arriver, et s'asseoir tout tranquillement. Et je lui dis, mais euh, je, je te prie de m'excuser, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est que je me suis retourné, et en fait, tu n'étais plus là. Et il y avait mon téléphone, en fait, euh, au milieu de la... à côté de la, la, la queue. Elle m'a dit, ah oui, je suis à l'eau toilette. Euh, je lui dis, oui, euh, mais en fait, il y avait mon téléphone portable, et mes lunettes de soleil, Bon, les lunettes, c'est un peu moins grave, mais bon, enfin, quand même, je suis, je suis désolé, c'est chiant. Ton téléphone, il y a un peu toute ta vie dedans, euh, sur la table. Euh, en fait, je ne comprends pas. Je, je suis désolé, je, je, en fait, je buguais. Je n'avais pas les mots. On, on parlait d'une quasi inconnue, on parlait d'une fille avec que je connaissais depuis 5 minutes. Et je ne sais pas comment le expliquer, mais tu, tu vois pas le problème. Enfin, tu es allé, euh, tu t'es levé, et tu as laissé, en fait, mes affaires sans surveillance. Et là, elle me regarde comme ça, je ne savais d'elle qu'une seule chose à l'époque, c'est qu'elle travaillait dans un hôpital pour les enfants. C'était une information qui me paraissait euh, anecdotique, mais enfin pas... Bon. Et là, elle me, elle, me, elle me regarde et elle me dit euh, « Ah, c'est ça qui t'inquiète qui ?» Je dis « Bah, euh, Tu sais, un téléphone, euh, outre, outre l'objet, ça veut dire que dedans, il y a des cartes SIM, et puis euh, il y a des infos, il y a des photos, enfin, honnêtement... Euh, je comprends pas en fait. Je ne comprends vraiment juste pas comment tu peux laisser mes affaires. Et elle me dit, ah mais alors tu sais, moi dans la vie, je pense que si quelqu'un est, en est au point de devoir euh, voler ça, alors c'est qu'il doit, doit tellement souffrir, il doit tellement être mal et tellement souffrir que je le plains. Là, je lui dis mais euh, je peux comment s'appeler que Catherine ou, mais, mais Catherine, mais avec tes affaires, c'est bien ça. Mais là, c'est mes affaires. Fais-le avec ton portefeuille. Là, c'était mon portefeuille. Fais-le avec ton téléphone. C'était mon téléphone. Et j'ai dit mais à la limite, mais fais-le également avec, avec tes enfants. Quand tu auras des enfants, bah, en fait, tu les laisses comme ça le soir dans un parc sans surveillance, tu vois. Puisque si quelqu'un les prend, euh, donc évidemment, j'ai eu droit au fait que ça n'était pas comparable, que comparaison n'est pas raison, que j'établissais des comparaisons qui étaient, euh, qui étaient hors sujet, etc. etc. et que euh, elle m'avait mal jugé, euh, que manifestement, euh, j'étais pas assez holistique, que, que j'avais des névroses et que j'avais des angoisses, etc. etc., etc. Voilà, donc ma de, mon deuxième et dernier rendez-vous avec une gauchiste hum, a duré... Allez, environ euh, 10 à 15 minutes pour obtenir la glace, et environ 5 à 10 euh, après, donc euh, environ 25 minutes, m'a coûté euh, 6 euros, à peu près, et euh, m'a laissé un goût, un goût, je crois que j'avais pris amande-pistache, quelque chose comme ça. Donc mon dernier rendez-vous avec une gogiste, contrairement au premier, qui ne m'a strictement rien rapporté, ben, au moins donné un bon goût d'amande et de pistache. Et une bonne rigolade, depuis que je le raconte, parce que c'est la, la première fois que je le raconte publiquement, mais en privé je l'ai raconté plein de fois, à chaque fois ça fait poiler les, les gens. voilà Après, euh, si vous voulez jouer avec vos, votre portefeuille, vos cartes bleues, votre téléphone, et tenter euh, les malheureux euh, qui pourraient euh, vous en délester, euh, j'ai ces coordonnées. Je peux fournir, il hein, n'y a pas de problème, il suffit de demander. Euh, allez, euh, pour plus d'anecdotes, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous manifestez en commentaire ou avec un pouce. Si vous n'avez pas du tout ma bobine, ou ce que je fais, ou ce que je dis, vous mettez un pouce vers le bas, mais vous en mettez bien deux pour être sûr que ça est pris. Et euh, est pour ne pas rater les prochaines vidéos de Christophe et moi-même, vous vous abonnez à la chaîne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.